Et salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo sur la peinture du 0A6M2 de chez Edouard, modèle O148. Donc, j'ai réussi un petit peu à filmer, donc c'est cool. On va partager tout ça. La dernière fois, on s'était arrêté au cockpit, donc j'avais fait le cockpit. J'ai eu un petit peu de temps pour m'inquiéter, donc je tiens à partager tout ça. Alors, dans un petit premier temps, Bon, la maquette a été complètement préparée, forcément, masquée comme il faut. Je vais appliquer du noir de chez Amomig, le One Shot Primer. Donc, je me suis habitué à cette peinture-là. Personnellement, pour moi, c'est vraiment très très très bien. J'ai laissé plusieurs marques, mais maintenant, voilà je suis un peu plus chez MIG, car voilà, je trouve qu'au niveau de l'adhérence, c'est lisse, c'est fluide, c'est fin, donc c'est nickel. Pour le pré-ombrage je suis parti avec un blanc satin de chez MIG bien dilué, dilué entre 60 et 70% environ. Alors en peinture de base, je suis parti du, avec du IGN H gris de chimie 0262 dilué à peu près à 50-40% de diluant de chimie. Pour les motifs j'ai essayé de faire le maximum au pochoir et pour ça j'ai utilisé donc euh, mes supports de base donc les vrais décalcomanies, pour prendre des bons diamètres avec un petit compas pour euh, pouvoir faire tous les motifs donc j'ai fait le maximum que je pouvais et le reste sera fait après vernis donc là ça sera les vrais décalcomanies. Pour la couleur des insignes, euh, les ronds japonais, j'ai utilisé du Blood Red de chez Amomig. Pour la bande bleue qui aura sur le, le fuselage, j'ai fait un petit mélange de médium bleu et de blanc pour éclaircir un tout petit peu ce bleu. pour la casserole, j'ai utilisé un métal couleur aluminium de chez Mig car il y aura un chipping qui sera fait par-dessus. J'ai continué à faire des petits détails euh, au pinceau car les décalcomanies pour moi, ils étaient bon ils étaient petits mais avec les gravures euh, voilà, ça se met pas, pas très bien. Enfin bref, à mon sens, euh, j'ai voulu finir euh, les petits détails euh, au pinceau. Donc les ronds, quelques petits ronds euh, qui avaient faire de couleur rouge et jaune et un petit peu de noir. Maintenant ma, que ma peinture est bien sec sur la casserole, donc voilà, je vais passer un, un coup de chipping et attendre que ça sèche euh, correctement. Donc forcément sur le gris alu, euh, c'est assez traître car on euh, ne voit pas trop quand on l'applique. Une fois que c'est fini et que c'est bien sec, j'ai mis euh, du noir. Donc c'est euh, du noir mat. Et maintenant, on va passer au vernis. Une fois que tout est bien sec, bien sûr, la maquette est bien sec. Alors, perle vernis, je préfère enlever la buse parce que c'est des, voilà, des, des phases assez longues. Et euh, pour éviter que ça sèche ou que ça parte en spray, je préfère euh, voilà, enlever, enlever la buse avec un petit coton et un petit diluant. Comme ça, ça me permet de, de, de nettoyer régulièrement pour, pour avoir un, un jet euh, correct. Maintenant que mon noir est bien sec, et ben je vais attaquer le chipping tout simplement avec de l'eau, un petit cure-dent, avec un pinceau et quelques outils différents. Je me suis amusé à faire toutes les rayures, etc., etc. Maintenant que mon vernis est bien bien sec, je viens mettre donc, les décalcomanies, là où j'ai pas fait les pochoirs, donc les numéros et plein de petits détails. Donc Toujours avec la même colle, la Mister Hobby que j'utilise depuis euh, des années. Donc Je l'applique avec de la colle, je viens l'appliquer au coton correctement plusieurs fois. Je viens rincer un petit peu mon coton avec de l'eau et euh, je repasse en tamponnant dessus euh, pour éviter qu'il y ait des petites marques de colle. Une fois que j'ai posé tous les décalcomanies et c'est bien sec, j'ai repassé donc une couche de vernis brillant de chez VMS pour bien protéger et ensuite pour pouvoir passer au jus. Donc pour les jus, je suis parti sur un jus à l'huile à base de terre d'ombre naturelle et euh, terre d'ombre brûlée, j'ai laissé sécher environ 10 minutes, bien essuyé avec une éponge plate. Et après, je suis venu re-essuyer euh, tous les panneaux euh, correctement avec des cotons. Donc ça demande assez de temps et pas mal de coton pour pouvoir faire ressortir euh, l'ensemble de la maquette. Maintenant, je vais attaquer du panel line de chez AK. Donc c'est pour euh, les camouflages euh, euh, noirs. Donc en réalité, c'est un, euh, un gris entre le gris et le blanc pour faire ressortir euh, les lignes de la casserole. Et ensuite, je viens nettoyer donc euh, les surplus euh, et euh, etc. avec du, euh, du white spirit. Donc c'est du white spirit euh, de chez AKA euh, que j'utilise. Donc j'ai continué des petits détails comme ça avec euh, à l'huile. Donc là, c'est un, un noir, euh, ce qu'ils appellent cire de euh, noir cire de bougie. Donc euh, voilà pour faire les petites traces de fumée au niveau des canons et euh, quelques endroits. Euh, endroits de, de, de l'avion. Donc voilà le résultat mais je me suis amusé donc j'ai pas tout filmé parce que c'est un peu long donc à faire des petites traces d'oxydation avec de l'ocre à l'huile et donc de l'essence et au niveau euh, derrière la casserole au niveau du nez de l'avion avec euh, de, du noir aussi, euh, cire de bougie euh, autour pour, pour avoir un petit relief euh, d'usure. Alors pour le moteur euh, et la casserole, j'ai passé un, un vernis satin cette fois-ci parce que ça brille trop et moi j'aime pas trop quand ça brille comme ça. Euh, donc voilà, euh, j'ai passé pour finir euh, une petite couleur satin sur la casserole et donc euh, sur le moteur. Et voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu comme d'habitude. Donc bon, j'ai fini quelques petits détails, euh, quelques petites optiques euh, à mettre. Mais dans l'ensemble, la maquette est terminée. Merci encore d'avoir vu cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, lâcher un petit like. Et je vous retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Salut, salut les gars. Ciao, ciao.